Là où tu es, s'il vous plaît, élevons-nous pour honorer l'homme de Dieu. Quand j'appelle, pasteur Guilain, nous acclamons pour l'adorer. Alléluia. Ah, voilà. Est-ce que tu es content de la présence de Dieu Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que nous voulons écouter ta parole. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Amen. Que ce moment soit un moment de la restauration. C'est un moment, Seigneur, par laquelle tu vas imparter une vie. et tu vas guérir, Seigneur, les maladies, le, mal le cœur préoccupé. et tu vas secouer, Seigneur, des gloires, quelqu'un dans sa situation. Amen. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les enfants parlent de ta part. Seigneur, que mon intelligence, ma sagesse soient stériles et que le Saint-Esprit opère en moi. Au nom de Jésus, je ai ainsi prier. Amen. On peut prendre place. Aujourd'hui, nous allons partager encore un autre thème. Qui est très important. Si tu es levé, peut-être ça peut nous prendre jusqu'à des dimanches. Nous allons parler sur les souvenirs. Les souvenirs. Vous savez, c'est aussi quelque chose qui est très important, le souvenir. Qu'est-ce que le souvenir C'est ce qui revient, ou peut, ce qui peut revenir dans notre esprit. L'expérience est passée. Les souvenirs, c'est quelque chose qui revient ou qui veut revenir dans nos esprits, dans nos esprits des choses qui sont déjà passées. Mm -hmm. Et ça, Et il y a il y a Amen. Je vais insister à dire une chose, que chacun de nous, tu peux être chrétien ou païen, on a des souvenirs. Amen. les souvenirs peuvent être mauvais ça peut être aussi des bons souvenirs mais au jour d'aujourd'hui je ne vais pas entrer dans des souvenirs ou des choses qui sont passées dans nos vies des mauvaises choses ou des bonnes choses parce que ce qui est au côté de la il y a des souvenirs. Il y a beaucoup, beaucoup même des choses que beaucoup de personnes n'aiment pas à penser à cela. Souvent, on a l'habitude de dire que non, je ne vais pas penser à cette chose-là où je n'avais pas pensé à cette circonstance-là. Nous allons lire la Bible dans le livre des Deutéronome chapitre 4. Nous allons ouvrir le verset 9. Deutéronome 4. Nous allons ouvrir le verset 9. Celui qui a vie, il peut nourrir. Je au nom Seigneur. Amen. Seulement fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que, ce que tes yeux ont vu et de ne pas les laisser sortir de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et à tes petits-enfants. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Là, nous allons comprendre que c'est Moïse qui dit toutes ces paroles aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un moment où Dieu avait dit à Moïse, et Moïse, tu ne vas pas entrer à la terre promise. Moïse a essayé de réclamer à Dieu. Vous savez, quand j'ai lu la Bible, Dieu dira à Moïse, je ne veux plus attendre cette histoire. Je t'ai dit que dans ce pays-là ou dans cette ville que moi j'ai promis, toi tu n'entreras pas Dieu lui a présenté comment est Cana il a dit tu le verras de loin mais tu n'entreras pas il a dit Main, maintenant fortifie la personne qui est à côté de toi Dieu parlait de Josué fortifie Josué affermis lui parce que c'est lui qui va maintenant conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise mmh. mais tu dois rappeler aux enfants d'Israël mmh. tout ce que moi Dieu je t'avais donné comme loi ou instruction mmh. comment est-ce que Israël ils vont vivre là-bas c'est par là que moïse va prendre cette parole Il va commencer à adresser aux enfants d'Israël Dans le verset 9, la Bible dit Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme Tous les jours de ta vie, de faire que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vie. La Bible continue à dire Et qu'elle ne sorte de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Mmh. Cela veut dire Moïse a essayé de retourner en arrière pour rappeler les enfants d'Israël tout ce qu'ils ont vu dans leurs yeux. Et Moïse, il adresse aux enfants d'Israël ceci, que toutes les choses que vous avez vues, que cela ne sorte pas dans vos cœurs. Vous savez une chose qui est vraie en étant enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu parce qu'un jour, Dieu nous avait visités. Amen. Un jour, Dieu nous avait appelés. Et chacun de nous avait rencontré Dieu dans sa façon, dans sa manière, dans son jour. Et chacun de nous, peu importe ce que tu es, je peux te dire que tu as une expérience avec hein, Dieu Amen. Alléluia Amen. Amen. Écoutez bien aimé Les souvenirs dans nos vies Je veux dire des souvenirs que Dieu ou des choses que Dieu a fait dans nos vies C'est aussi des choses hein, qui peuvent nous encourager à continuer à croire et à marcher avec Dieu Vous savez si Moïse avait dit aux enfants d'Israël de ne pas oublier ce que Dieu avait fait avec eux cela veut dire de continuer à croire à Dieu et de continuer à s'attacher à Dieu J'allais dire en tant qu'enfant de Dieu nous devons savoir quels sont nos souvenirs ou quelles sortes de souvenirs que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder? En quoi ou en qui pouvons-nous se souvenir? Parce qu'il y a des souvenirs à garder et il y a des souvenirs à oublier. Amen. Alléluia! Amen. Il y a des choses, frères, si tu te souviens de cela, peut-être tu n'as plus de courage à faire quelque chose. Mais il y a des choses, si tu te souviens de cela, tu aurais du courage à continuer à marcher encore avec Fox. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir en quoi tu peux te souvenir et en qui tu dois te souvenir. Et une autre chose, Comment aussi nous pouvons se souvenir des choses? Comment nous pouvons se souvenir des choses? Moi je pense que si Moïse avait réquillé un peu derrière pour faire montrer à Israël regardez les choses que Dieu a fait avec vous. Regardez comment est-ce que Dieu était avec vous. Regardez comment est-ce que Dieu a pour vous. Donc, si vous regardez tous ces souvenirs, même si moi je ne suis plus là, vous devez continuer à servir ces Dieu-là. Vous devez continuer à croire à ce Dieu-là. Et vous devez aussi marcher avec ces Dieu-là. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas entrer d'abord dans nos vies, mais je vais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, en tant qu'enfant de Dieu, la chose que nous devons se souvenir du jour au jour, la première des choses, c'est les choses qu'on a déjà vécues avec Dieu. Et pour se souvenir avec toutes ces choses-là, nous se souvenirs de la parole que Dieu nous a parlé et c'est cette parole là qui va nous donner la force c'est cette parole là qui va nous donner encore l'envie de s'approcher encore devant Dieu ouais, en parlant des souvenirs en tant qu'enfant des dieux tout enfant des dieux doit savoir d'où je viens De quelle manière Dieu t'a pris était comment Ta vie aussi Elle était eh? comment Amen. Frères et sœurs Si nous oublions Là où Dieu nous a pris Ça sera compliqué De servir Dieu et d'évouement si nous oublions l'état où nous étions avant ça sera aussi compliqué de se donner totalement hein, à Dieu c'est ça le première des choses que tout enfant de Dieu elle doit se souvenir si au jour d'aujourd'hui nous perdons le zèle nous perdrons l'amour de Dieu nous perdrons la façon de s'approcher à Dieu nous perdrons la façon dont on peut se sacrifier pour servir Dieu c'est aussi parce que nous oublions d'où est-ce que Dieu nous avait pris Faisons ce qui pas été dans le Comment est-ce que j'ai tourné à rond, j'ai cherché quelqu'un pour me donner la main Comment est-ce que j'étais dans une fosse où je cherchais qui peut me prendre, qui peut me faire sortir de là Il n'y avait personne qui s'est présenté. Il n'y avait personne qui était venu pour te dire que me voici, je viens pour te sauver. Mais Dieu était venu sans pourtant. Que tu l'appelles. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ont récit Jésus, ils ont accepté Jésus, ils ont raconté Dieu au travers des personnes qui sont venues chez lui à la maison. C'est-à-dire, la fois de Kinananda, tranquillement, il y a des gens qui sont passés et ils ont prêché la parole de Dieu en oh, ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Cela veut dire, moi je n'ai pas cherché Jésus Mais Jésus est venu vers moi, il m'a cherché Amen. Et lorsqu'il m'a cherché, il a commencé à me délivrer de tous les problèmes que j'avais avant Des fois dans ma vie, depuis que j'étais né Depuis que j'étais petit ou petit Je faisais entrer dans des hôpitaux et sortir j'ai tombé tout le temps malade. J'ai perdu tout le temps des choses. J'ai perdu l'argent. Mais lorsque Dieu m'a visité, j'ai récit la parole de Dieu. Cette situation a changé complètement. Frère, la force est d'un enfant de Dieu. Tu dois savoir d'où où, est-ce que Dieu t'avait pris. Si tu sais où est-ce que Dieu t'avait pris, tu, tu n'oublieras jamais. nous et Et la deuxième chose, je dis, de ne pas oublier d'où est-ce que Dieu m'a pris, de ne pas oublier aussi les choses où nous sommes ici à sali. Nakati, yabo moinanga et tolobi. Amen. Amen. Si je ne veux pas oublier Ms. Kanzamba Zwinga, je suis obligé à se souvenir dans Yango. Et de ne pas aussi oublier Ndengeni n'zambe à Zulakinana et Sikawana. C'est ça. La plus grande chose est le discours de Moïse au Moïse à Il a dit aux enfants d'Israël, de ne pas oublier tout ce que Dieu a fait, tout ce que vous avez vu dans vos yeux. Frère, je ne vais pas vous mentir. Il y a d'autres personnes, qui ont dit comment qu'ils étaient avant avant de donner leur vie à Christ avant d'accepter Christ peut-être dans ta tête toi tu penses que toi tu étais la plus mauvaise ou le plus mauvais or ce n'est pas le cas mais cette personne là peut-être au jour d'aujourd'hui il a, il a oublié complètement et si qu'un n'y est à Utaki voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui pour prier, c'est tout un problème. Pour lire la parole de Dieu, c'est tout un problème. Pour servir Dieu, c'est tout un problème. Pour revenir à l'église, c'est tout un problème. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne te souviens plus. À cette époque-là, à cette année-là, comment est-ce que toi tu étais? pour te dire que maintenant c'est ton jour je vais changer ton histoire frère ce sont des choses à se souvenir Amen. souvent dans le monde nous disons ceci tel peut faire dix mille choses bonnes mais tu es capable d'oublier toutes les dix mille choses là pour penser à une seule mauvaise chose et un enfant de Dieu, qui connaît son Dieu, qui a l'expérience avec son Dieu, a coquille jamais, les souvenirs que nous avions avec Dieu, est un mot qui nous pousse encore à servir Dieu. Amen. Ouais, C'est lui qui oublie facilement Le bienfait de l'éternel C'est une personne Qui ne peut pas avancer trop loin Avec Dieu Moïse a dit aux enfants d'Israël Vous avez vu Il les a dit que Vous avez vu Ce que Dieu a fait Il y a une autre chose. Lorsque les problèmes arrivent dans nos vies, les combats arrivent dans nos vies, les malades arrivent dans nos vies, vous savez, l'une des choses, il y a pour rendre yo fort ou forte. À quoi que dans cette situation je vais m'en sortir avec Dieu Amen. Ce sont des souvenirs que Dieu avait déjà fait dans hein, ta vie. Amen Alléluia. un enfant de Dieu, il doit toujours se souvenir à tout ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Les souvenirs, ça, en fait, ça nous encourage encore. Ça nous donne encore la force de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai des combats. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de maladie. Mais peut-être cinq ans passés, j'avais des problèmes très, très graves, plus que ce que j'ai aujourd'hui. Mais si je suis toujours avec le Dieu que j'étais avant, mais pourquoi aujourd'hui, je dois m'inquiéter plus Parce que c'est le même Dieu qui avait fait cinq ans passés, et c'est le même Dieu que je marche avec lui au jour d'aujourd'hui. Oh, Alléluia. Frère, les souvenirs, c'est très important. Les choses que Dieu fait dans notre vie, c'est très important. On ne doit pas facilement oublier les choses que Dieu a déjà accomplies dans nos vies. Amen. Il ne faut jamais oublier les choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Cela est très important. C'était l'une des choses que Moïse avait insisté aux enfants d'Israël. Vous allez voir dans la Bible, à chaque fois que Dieu faisait quelque chose au peuple d'Israël, Dieu disait à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ne pas oublier et de dire ces choses-là à ses enfants. Pourquoi à leurs enfants? Parce que notre Dieu c'est aussi un Dieu qui se souvient des bonnes hein, choses. Amen. Frère, dans les souvenirs, tu peux vivre l'intervention de Dieu. Dans les souvenirs, Dieu peut venir vers toi te visiter. Dans les souvenirs, Dieu peut t'enlever dans une maladie compliquée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se souvient. Et toi aussi, tu te souviens de ce que Dieu avait fait un jour dans ta vie. Exode chapitre Dieu nous dit ceci. Si nous lisons verset 23 à verset 25, celui qui a, lit, celui qui a trouvé du peut nous lisant ces versets chapitre d verset 23 à 25. Ai le du Seigneur. Amen. Longtemps après les rois d'Égypte mourir, les, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient les cris, les appels montaient du front de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu attendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob Dieu vit les Israélites il a compris leur situation parole du Seigneur Amen. Amen. tu peux regarder la parole de Dieu la Bible dit ceci lorsque Joseph va mourir et Israël sont entrés maintenant dans des travaux forcés. C'est lui qui connaît très bien l'histoire comment est-ce que les peuple d'Israël sont entrés en Égypte. C'était au travers de Joseph parce que Joseph il était là comme gouverneur, deuxième personnalité. Mais cela a fait que Israël a commencé à grandir dans le nombre. Et un jour Joseph va mourir les pharaons qui étaient maintenant là dans l'absence de Joseph a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël or les enfants d'Israël savaient très bien qu'il y avait quelqu'un qui avait fait l'alliance avec Dieu pour eux qu'est-ce que la Bible dit la Bible dit les enfants d'Israël ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à prier Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu a attendu les cris des enfants d'Israël. La Bible dit, et il se souvint. De l'alliance qu'il avait faite avec, avec hein? Abraham. Amen. Cela veut dire Dieu n'était pas venu pour sauver le peuple d'Israël comme ça. Mais parce qu'il y avait le souvenir Amen. que Dieu a sauvé, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait à Abraham. Amen. Pour dire que, là où il y a des souvenirs, les souvenirs peuvent aussi appeler Dieu dans ta vie. Amen. Les souvenirs peuvent aussi appeler Dieu dans ta famille Les souvenirs peuvent aussi appeler Dieu dans ton couple Mais déjà il faut qu'il y ait quelqu'un Il faut qu'il y ait quelqu'un Qui va marquer ou faire cette alliance Afin que Dieu puisse commencer à se souvenir Vous savez j'ai toujours dit une chose ce que tu peux faire aujourd'hui, ça peut amener une bénédiction à ta descendance. Amen. Ce que tu peux réaliser aujourd'hui pour Dieu, ça peut amener une bénédiction à tes enfants. Parce que nous prions un Dieu qui n'oublie jamais le bienfait. Amen. Abraham, je ne sais pas combien de temps il était déjà mort, Abraham n'était plus en vie mais la Bible nous dit Dieu va se souvenir n'a à qui n'est pas Abraham pour venir libérer le peuple d'Israël mm -hmm. cela veut dire les souvenirs mm -hmm. les souvenirs ce sont des choses qui sont très importantes mm -hmm. et nous en tant qu'enfants de Dieu l'expérience ce que Dieu a fait avec nous, c'est continuer à résister, de continuer à s'approcher à, à, à, à Dieu, de continuer à lire la parole de Dieu. Combien des enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui, frère, nous sommes fatigués parce qu'il y a des choses compliquées qui arrivent dans nos vies. Nous avons déjà l'envie d'abandonner. Nous avons l'envie de laisser tomber. Nous avons l'envie de dire que non, ça, ça, ça, ça, ne marchera plus. Je ne vois plus la main de Dieu. Je ne sais plus comment je vais faire dans cette situation. Or, nous oublions un jour, Dieu nous avait visité. Nous oublions un jour, j'étais dans un problème très compliqué. Nzambé Ayaki. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui que, dans que, nous avons eu Mais qu'est-ce a qui ont eu des Nous que des les qui Ouais, en parlant des souvenirs Quand j'ai dit que Nous ne devons jamais oublier Et si Là où Dieu nous a pris Là où Dieu nous a cherchés ouais, Peut-être que oui. tu étais Quelqu'un qui ne marchait pas bien devant Dieu Mais ces jours-là Tu as accepté Christ dans ta vie tu as accepté d'entrer dans l'eau, de la repentance pour marcher selon la parole de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, à cause des circonstances, à cause des combats, des problèmes, tu as oublié l'alliance que tu avais fait avec Dieu. Que Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux. Mais regarde aujourd'hui, quelle est ta position avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu maintenant peut bénéficier de toi? Est-ce que tu tiens toujours à cette alliance-là? Est-ce que tu te souviens? Comment est-ce que tu, tu, tu parlais à Dieu? Comment est-ce que tu aimais Dieu? Comment est-ce que tu voulais marcher avec Dieu à en ces jours ce jour là Lorsque Les souvenirs n'ont plus d'importance Dans nos vies Nous allons commencer à marcher Comme des fous Nous allons commencer à marcher Comme des personnes inconscientes Nous allons commencer à marcher Comme nous, nous mêmes nous voulons Mais les souvenirs Les souvenirs A des impacts dans nos vies Israël après 430 ans, la Bible nous dit, à cause des souvenirs, la Bible dit, Dieu se souvent, de l'alliance qu'il avait fait avec hein, Abraham, c'est par là qu'il va envoyer Moïse. Ce n'était pas autre chose. C'était que dans les souvenirs. Les souvenirs, frères. C'est à nous, c'est à nous de penser à ça. Vous savez, même dans nos prières, même dans nos prières, lorsque nous prions pour quelque chose qui est très compliqué, nous sommes obligés à se souvenir des choses que Dieu a déjà faites dans nos vies. En lui disant que, Seigneur, regarde, je sais que tu es capable de faire ceci, parce qu'un jour, tu avais fait cela. Amen. Faites écoutez, S'il y a quelqu'un Qui n'oublie jamais De bienfaits, C'est Dieu Amen. Il y a quelque chose Que Dieu oublie facilement Et il ne se plus de ça C'est le péché De quelqu'un qui a confessé Qui a abandonné Amen. Lorsque tu confesses ce péché Lorsque tu prends décision de l'abandonner. C'est la seule et l'unique chose que Dieu oublie complètement. Aouti lorsqu'il pour rappeler lorsque il y a une alliance. lorsqu'il y a des bonnes choses. Il faut rappeler à Dieu. Frère, Nzambe, Nzambe Ayaka. Nzambe Asala. Oh, ma frère nous devons marcher dans la foi. Nous devons marcher la tête haute. Nous devons marcher à croire, à croire que le Dieu que nous prions, le Dieu à nous prie, le devons à la voie. Nous la verset Moussous. Je laisse ce chapitre, Esaïe chapitre 49 plutôt. Tu regardes verset 15 et 16. Esaïe 49 oublie-t-elle l'enfant qu'elle a l'été N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre Même si elle l'oublie, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, j'étais gravé sur mes mains, tes mirailles sont constamment devant moi, parole du Seigneur. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Ça, c'est Dieu qui parle. La Bible nous parle est-ce qu'une femme qui a mis au monde un enfant, est-ce que cela est-il possible que cette femme puisse oublier son fils Cela est-il possible que cette femme puisse oublier sa fille ouais, C'est impossible. Frère, Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Dieu ne peut pas oublier une personne qu'il avait pris dans le bout, qu'il avait pris dans le malheur, qu'il avait pris dans les problèmes. Il va appeler cette personne son serviteur, son fils. Et lorsque cette personne, il va avoir des problèmes, Dieu va l'abandonner. Non, frère devons savoir que nous prions un dieu qui est aussi un dieu des souvenirs. Amen. Les souvenirs des choses que Dieu a fait dans notre vie, ça doit nous donner encore la force, et bien aimé, de s'approcher vers ce dieu-là. Quand tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie, frère, un jour tu peux abandonner la vie chrétienne. Amen. quand tu oublies les choses que Dieu a déjà accomplies dans ta vie un jour tu peux dire que Dieu n'agit jamais vous savez il y a des moments où nous pensons que Dieu est tellement silence on est abandonné on n'a pas de secours ça arrive il y a des moments tellement que des problèmes dépassent nos vies dépassent nos attendements. nous pensons que non à cette étape-là, Dieu ne peut rien faire. Et pourtant, tu as beaucoup de souvenirs que Dieu a déjà fait. Il y a même des choses que Dieu a fait dans ta vie. Comme j'avais dit cinq ans ou dix ans passés, c'était plus grand que des choses que tu es en train de passer maintenant. À, des fois, à cette époque-là, tu ne croyais pas en Dieu comme tu crois aujourd'hui. À, des fois, à cette époque-là, tu ne marchais pas avec Dieu comme tu marches aujourd'hui. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu es encore plus attaché. Au jour d'aujourd'hui, tu pries encore plus. Au jour d'aujourd'hui, tu cherches encore la face de Dieu. À cette époque-là, des fois, tu étais moitié païen, moitié chrétien. Mais Dieu était venu. Il savait qu'un jour, un jour, tu auras de problèmes. Mais il ne faut jamais il ne faut jamais oublier ce que tu as déjà fait dans ta vie il ne faut jamais oublier aujourd'hui, beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens tous la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement cela veut dire ce qu'il avait fait, il est aussi capable de le faire hein? Aujourd'hui Si une femme ne peut jamais oublier son enfant Qu'elle a apporté neuf mois dans son ventre Si une femme ne peut jamais abandonner son enfant Comment est-ce qu'un Dieu qui est fidèle Un Dieu qui t'a aimé Un Dieu qui t'a cherché bien avant Il va t'abandonner pour une situation Près ouais, la chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se souvenir tout le temps dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi la parole de Dieu La parole de Dieu, ce sont des promesses que Dieu nous a données. Et lorsque nous nous souvenons des promesses de Dieu, ça va nous donner encore du courage de continuer notre parcours avec lui. Lorsque nous nous souvenons de la parole de Dieu, ça va nous donner encore du courage de rester dans la présence de Dieu. Lorsque nous nous souvenons de la parole de Dieu, ça va nous donner encore du courage de croire encore plus, même devant des circonstances compliquées. Tu verras au jour d'aujourd'hui, un enfant de Dieu qui a déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu, mais à cause des circonstances, il est perdu, désespéré. Il a commencé à chercher des solutions, là où il ne peut même pas chercher des solutions. Il a commencé à chercher des choses, là où il ne peut même pas entrer, où il ne peut même pas faire de telles choses. Tu sais pourquoi Parce que tu ne te souviens plus. Tu as oublié ce que Dieu est pour toi. Tu as oublié ce que Dieu était avant pour toi et tu as oublié ce que Dieu peut faire pour toi. Ouais, C'était une interpellation au aujourd'hui. Dieu nous interpelle à se souvenir de ce qu'il a déjà fait dans nos vies. S'il avait fait dans des situations compliquées, il peut faire aussi aujourd'hui. Je ne veux pas te parler seulement que tu des autres ou de ce que les autres ont fait pour toi mais je vais d'abord te faire comprendre tu vas te souvenir de la parole de Dieu qui est les promesses de Dieu quand nous passons des moments au jour d'aujourd'hui dans les monde, des moments critiques des moments compliqués où tu peux voir la foi d'un enfant de Dieu peut bouger facilement la voix d'un enfant de Dieu peut être bafouée facilement mais or oh, ça fait des années et des années nous marchons avec Dieu ça fait des années et des années, j'ai aimé, ai aimé là où Moïse a dit, les choses que vous avez vues faites dans des yeux ce que Dieu a déjà fait tu as déjà beaucoup vie. Au moins, déjà ma déjà fait et peu de temps. Quand tu as fait un peu de temps, quand tu as fait un entourage, même quand tu as fait Dieu a déjà opéré beaucoup de choses. Mais cette petite chose, parce que ça fait longtemps dans ta vie, tu penses que maintenant, oh yo, nous vous savez nous avons l'impression de dire que Dieu peut guérir le monde de tête mais Dieu est incapable de guérir le sida le cancer ou d'autres choses or si Dieu peut guérir le monde de tête Dieu aussi peut guérir toute autre maladie mais moi en tant qu'enfant de Dieu, je dois croire à ce que Dieu a déjà fait. C'est vrai. J'ai toujours dit on ne prie pas Dieu par rapport à nos expériences. Parce que si nous prions Dieu par rapport à nos expériences, Dieu ne restera plus Dieu. Parce que Dieu fait comme il veut et autant qu'il fait. Mais nous avons déjà vécu avec Dieu nous donne confiance en disant que tellement qu'il est fidèle à cause de la paix les Sous ou l'élo pour les souvenir est très important à cause des souvenirs Israël Abimakinabou la Bible dit Dieu se souvient d'Abraham Genèse chapitre 19, verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous parle toujours d'Abraham pour l'autre. Genèse 19, verset 29. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'il y ait détruisé les vies de la plaine, il se souvient d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper l'autre au désastre par lequel il versa les villes où celui-ci était installé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu déprisis le vide de la plaine, il se souvient d'Abraham et il échappa l'autre du milieu du désastre. C'est à cause de quoi Ils ont pas souvenir. souvenirs. Ils ont pas nos Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas voulu te dire comment est-ce que nous avons appris ces souvenirs Pour guérir quelqu'un d'autre de ta famille ou quelqu'un d'autre de ton entourage. Parce que les souvenirs ou les choses que nous faisons à Dieu, ça peut nous sauver nous ça peut aussi sauver notre entourage cela veut dire j'ai fait quelque chose qui a marqué le cœur de Dieu j'ai fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu lorsque le problème est là Dieu va se souvenir de ce que moi j'avais fait et Dieu va intervenir vous savez ce que Dieu essaie de se souvenir pour nous. Ou ce que Dieu a l'habitude de se souvenir pour nous en tant que chrétiens. C'est la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la croix. Les souvenirs de la croix, c'est notre force. Les souvenirs de la croix, c'est notre délivrance. Les souvenirs de la croix, c'est tout pour nous. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu t'approches à Dieu, tu ne vas pas te Tu ne vas pas avoir cet esprit d'équipabilité. Est-ce que na sommes de Est-ce que nous sommes oui. en Dieu ne regarde jamais toi mais Dieu regarde ce que Jésus avait fait sur la croix là Dieu n'a pas regardé l'autre parce que Dieu n'avait aucune alliance avec l'autre mais Dieu avait l'alliance avec Abraham qui était l'oncle de l'autre voilà pourquoi Dieu va se présenter pour libérer ou délivrer l'autre dans le mal. Nous ne devons jamais, frère, oublier des choses que Dieu a déjà réalisées dans nos vies. Mais s'il n'y a pas de souvenirs, si j'ai jamais marqué des choses dans le cœur de Dieu, que Dieu peut se souvenir de moi? Comment est-ce que Dieu peut se souvenir de ma famille? Comment est-ce que Dieu peut se souvenir de mes enfants? Je dois avoir des choses que Dieu peut se souvenir pour moi, pour mes enfants ou pour ma famille. Je dois avoir des choses. Mais aujourd'hui, je vous lis nous faire comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher la tête haute. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher avec foi. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vécu beaucoup de choses avec ces dieux-là. Même notre façon de parler devant les situations, ça doit changer. Pourquoi ça doit changer? Parce que nous avons déjà vécu des choses avec Dieu. Il y a déjà des choses qu'on a vécues. Il y a déjà des expériences qu'on a vécues. Dieu a déjà fait plusieurs choses. Mais ça nous arrive de perdre l'espoir. Ça nous arrive de, devant les situations. J'ai oublié que non, nous avons à ça là, nous pour les souvenir Nous avons besoin nous. Vous savez souvent, les enfants qui abandonnent leurs parents, ce sont des enfants qui se souviennent de rien. Parce qu'un enfant qui connaît la souffrance de ses parents, un enfant qui connaît comment est-ce que ma mère a souffert, comment est-ce que mon père a souffert, cet enfant-là, cette dimanche et ça va retourner de tous à temps dans sa tête. Et il va travailler durement pour pouvoir soutenir le sien. Les souvenirs nous poussent aussi à servir Dieu. Laisse-moi servir Dieu parce que c'est lui qui avait fait ceci pour moi. Combien de personnes au jour d'aujourd'hui... Pourquoi tu as toi? Tu as besoin de Tu as besoin de toi. Tu as besoin sana Tu as besoin de Tu as besoin de toi. Tu de Tu atake ma Tu na yo. Je serai avec toi Seigneur, je vais te servir jusqu'à la fin de ma vie. Mais regarde maintenant ta position envers Dieu. Tu as facilement tout oublié. Ouais, Aujourd'hui, j'ai voulu faire comprendre une personne. Les souvenirs, frère, c'est très important. Tu ne peux pas oublier d'où tu viens. Tu ne peux pas oublier d'où est-ce que Dieu t'a pris? Tu ne peux pas oublier comment tu étais avant. Comment tu étais avant. Même aujourd'hui, il y a la bénédiction de Dieu. Même aujourd'hui, il y a la grâce de Dieu. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Ça te aidera de servir Dieu avec amour et dévouement. Ça te aidera. Cela est le message que Dieu a voulu qu'on puisse partager aujourd'hui. Souvenons-nous de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Et quelqu'un qui a les promesses de Dieu, il va marcher avec foi. Il va marcher la tête haute. Il va marcher avec l'encouragement. Il va marcher, il va marcher avec l'assurance. Il ne faut jamais abandonner. Parce que le même Dieu que tu pries aujourd'hui, c'est le même Dieu qui avait fait quelque chose avec toi les jours passés. Amen. Et comme il avait fait les jours passés, il est aussi capable de le faire aujourd'hui pour toi. Amen. Nous fermons nos yeux, nous allons prier.